L'Union européenne souhaite développer les études européennes partout dans le monde et pour cette raison, elle a mis en place un ensemble d'actions Jean Monnet. Lucli, de son côté, a décidé de renforcer la place de l'Europe dans ses travaux d'enseignement et de recherche et c'est pour cela que euh, a été mis en place, dans le cadre des actions Jean Monnet, un module Jean Monnet, l'Europe en interculturalité. Ce module est hébergé au sein du département formation humaine et a été élaboré en étroite collaboration avec l'Institut de langue et de culture française. Et euh, ce module jambonnais se déploie en trois euh, pans principaux. Le premier est une partie enseignement. Le deuxième une partie recherche et le troisième un ensemble d'événements à destination du grand public. Pour la partie enseignement, c'est un enseignement annuel qui est intitulé l'Europe Média et Dialogue Interculturel et qui a pour objectif principal de mettre en relation les étudiants de l'Institut Catholique de Lyon issus de diverses composantes facultaires et les étudiants étrangers qui viennent de partout dans le monde euh, de l'Institut de langue et culture française. Euh, L'idée est de leur donner une culture générale sur l'Europe tout en les faisant travailler à partir euh, de documents médias. Le programme de recherche a euh, connu deux grandes étapes. Une première étape consistait à, à mettre... Euh, en, en relation les différentes personnes qui conduisent des recherches à l'intérieur de l'Institut catholique de Lyon sur l'Europe et de leur permettre de les présenter aux collègues de l'ensemble de l'Institut. Et dans un deuxième temps, c'est une étape qui est en cours, il s'agit de, euh, de mettre en relation ces, ces différents travaux de recherche avec des travaux qui sont effectués à l'intérieur de l'Institut tout en mettant en place un certain nombre de nouveaux projets. Euh, la troisième partie du, du module Jean Monnet consiste en une série d'événements à destination du grand public, comme euh, des visites, euh, des débats euh, et euh, différents événements euh, éducatifs ou festifs.